Salut tout le monde, bienvenue à Weedman capsule numéro 176 Aujourd'hui je vous fais la vidéo très attendue Le White Widow Haze de Dubon Select Alright, euh, c'est vrai, je lance les mains Le White Widow A's euh, c'est le 7 euh, le produit qui m'a été le plus recommandé par les gens là, sur Instagram. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était un produit à essayer. Euh, J'imagine que ça va être dans mon top 5 Sativa. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de très bons commentaires. Il n'était pas disponible, je n'étais pas capable de l'avoir. Finalement, je l'ai. Euh, J'ai regardé mon top 5 Sativa, la vidéo sur YouTube que j'avais faite. Euh, quand même des Sativa assez... Euh, Assez bon qu'on qu a mis dans le top 5, on avait mis le Delaez en première position, rapport qualité-prix, vraiment très bon. On se rappelle que le Tangerine Dream, je l'avais mis numéro 1 pour euh, Sativa débutant, cannabis débutant. Euh, j'avais dit que le Tangerine Dream, là, si on le fumait tous les jours, ça pourrait peut-être nous tomber sur le cœur le goût de tangerine. Mais le Tangerine Dream, le Delaez de San Rafael, exceptionnel comme Sativa. Euh, comme numéro 2, rapport qualité-prix à 26$, j'avais mis le Blue Dream d'Aurora. Numéro 3, le Headband ben de Grell. Grell, c'est vraiment très, très bon. Les tricônes qu'il a là-dessus, la cocotte est exceptionnelle. Beau look. 37,50$. on parle vraiment du haut de gamme. Euh, quand on parle du Headband euh, ben de Grell pour le top 3, ça Numéro 4, euh, vraiment un peu plus dispendieux. 39,80$. 20 sous pour être à 40$. On parle du chocolat fondu. Mais là, encore une fois, on parle d'une autre gamme de produits. Euh, gamme supérieure. Euh, si je compare ça là, avec. Euh, C'est un peu plus supérieur quand même que du Blue Dream d'Aurora. Mais est-ce que ça vaut la chandelle là, de payer 13$ de plus? C'est pour ça que le Blue Dream d'Aurora est en meilleure position que le chocolat fondu dans mon top 5 Sativa. White Widow Ace. On va ouvrir ça tout de suite. Euh, je pense que mon début, début de vidéo est assez bon. 20,5, 20,5, j'ai gagné à la loterie SQDC, euh, on avait la possibilité d'avoir entre 14 et 21, je suis tout près du 21, 20,5, je fais la vidéo aussi du White Widow en ce moment, euh, juste la vidéo, vidéo précédente, j'avais fait le go de Tokyo Smoke, c'est un sativa que j'avais eu à 20%, euh, cadeau d'un abonné, ici c'est un sativa 20,5, donc c'est la même chose, puis, je voulais savoir si c'était le sativa qui était pas assez efficace ou que c'est tout simplement moi qui avait de la misère à, à détecter là, la, la qualité des sativa euh, parce que je suis un grand amateur d et Puis, c'est très facile là, euh, pour un amateur d'indica de, de, de, de vérifier sa teneur en THC ou vérifier, pas, pas nécessairement vérifier ma teneur, teneur en THC. Je retire mes paroles parce qu'on sait que les terpènes peuvent jouer des tours. OK? Euh, le go de Tokyo Smoke, je ne suis pas sûr de son efficacité à 20%. J'ai un autre sativa, pareil comme le Tokyo Smoke, on va l'essayer tout de suite. Comme ça, je vais savoir si euh, le Tokyo Smoke est dans le champ. J'ai été voir sur le site de Leafly, il n'y a pas le White Widow Aids. il y a seulement le White Widow. Cocotte, assez laide, merci, sur le site de Leafly. Vraiment, euh, j'aime vraiment pas la, la cocotte qu'on a mis, mais qu'est-ce que vous voulez, si le cannabis est comme ça, euh, il est comme ça, euh, il y a l'abonné là, et YouTuber, OUIDE, qui m'a vraiment spécifié, là, dans un commentaire, que c'est vraiment euh, la cocotte qui peut être comme ça, qui peut être euh, plus poilu euh, plus fluffy, c'est pas, c'est pas, une, euh, assurément, la personne qui fait pousser le cannabis qui est mauvais, euh, des fois, c'est vraiment le cannabis en tant que tel, cette variété-là, qui va donner un look un peu moins beau. On rouvre ça. Du Bon Select, c'est 4,30$ plus cher que le Dubon. mais il y a une grosse différence. Whitewood Ways, citronné, sucré, terreux. Citronné, mon chum. Citronné mélangé avec. Euh, c'est citronné, en tout cas. Ça, c'est garanti. C'est pas mon arôme préféré. Mais c'est citronné, OK? Humidité parfaite. Emballé au mois d'octobre. Euh, Aujourd'hui, on est le 24 novembre. Ici, là, c'est emballé le 17 octobre. 17 octobre. Humidité euh, parfaite, même, euh, même humide. Même, euh, pour, pour, être, pour être un peu euh, tough, là, un peu trop humide, là, OK? Il euh, n'y a rien de sec là-dedans. Du gros tricombe blanc, OK? Euh, J'ai une belle cocotte ici, je vais te mettre ça sur mon Instagram. Mais euh, je te dirais citronné, euh, ils ont mis sucré terreux. il Y a pas de terreux là-dedans, mon homme. C'est citronné, euh, je sais qu qu'est-ce que je veux te dire, man. Mais je, je marche je suis pas sur des œufs, mais je marche mes mots. Là. Je veux pas que ça sorte tout croche. Puis que tu me ramasses le gros. Je veux pas me faire ramasser. On que les terpènes, limonène, myrcène, caruphylène. C'est pas ça que je voulais te dire. Ce que je vais te dire, mais t'as le dire pareil. Citroné... Pinane! Un peu, un peu, un peu, pinane. Ah oh man, Pinène, ça va, on Je le sais que tu ne voulais pas entendre ça. Je le sais que tu ne voulais pas entendre ça, man. Ah, c'est citronné en premier. C'est vraiment citronné euh, qui représente vraiment le 7-Siva. ici, 20,5. Ok, on garde les grosses cocottes pour Instagram. Weed oui, Indie Command, va voir ça. Ok, on va voir la différence, c'est un sativa qui est efficace. J'ai amené un autre produit de Dubon Select, je l'ai fait euh, dernièrement. Euh, encore une fois, je plus trop sûr de la qualité de Coca du Great White Shark. Vraiment un arôme, là. Oh! Oh, c'est dégueulasse, man. Euh, mais c'est de même, le Great White Shark. Avec le Great White Shark, même avec CBD, là. Je commence à moins l'aimer l'arôme du Great White Shark que CBD. Ah, ça a une petite odeur là, de Shark Shock CBD de EXO. Et puis, euh, mais la, la qualité de ça, là. C'est du gros tricôme pareil, euh, du bon select. Du gros, gros, gros tricôme. Vraiment. Euh... Il y a une différence. Il y a une différence. Alright. Ok. Je les graine. Whitewood Widow, du, euh, du bon select, Humidité. Euh, c'est vraiment humide. Est-ce que c'est trop humide? Non. Je pense que le joint va quand même bien se rouler. Euh, pas besoin de commencer à ouvrir son contenant et le laisser sécher à l'air. Mais... Euh, tu as Oui. J'aime le White Widow en général, sauf que j'avais pas vraiment, j'avais aimé le White, il y a deux White Widow à la SQDC. Le White Widow Nébuleuse de Exo, que j'avais aimé, qui me faisait penser un, un peu à, à le White Widow que j'avais essayé dans la rue, mais qui manquait de goût, hein? on sait qu'il manque de goût à cause des terpènes qui sont radiés à cause euh, qu'ils veulent passer les tests de Santé Canada. Hein? Les compagnies, il faut qu'ils passent les tests de Santé Canada, il faut qu'ils passent le cannabis dans une machine et ils radient. C'est pour ça que ça m'agane les terpènes, ça m'agane le goût. Euh, L'autre White Widow qu'on avait, euh, c'était avec justement du bon. Puis euh, je trouvais un peu là, que c'était pas du vrai White Widow. Euh, le goût était agréable. Puis, je pense qu'ils ont fait vraiment des modifications au White Widow. Pour que le goût soit peut-être plus accepté pour plus de personnes, pour que soit plus commercial. Mais on était loin, loin, loin du White Widow original avec du bon. Donc si le White Widow way je sais pas s'ils ont pris leur propre White Widow et l'ont modifié à leur guise avec un, euh, avec un, euh, avec un, euh, avec un Ace finalement. J'imagine... Les compagnies aiment ça, faire leur propre euh, leur propre fleur, avoir leur petite touche personnelle. Ok. Parfait. 29,30 J'allume ça tout de suite. ça, il va, on va rester. On va garder un peu de temps pour se jaser. Toujours le problème avec le. Lighter. Je le dis toujours en, en lighter, briquet. Je le dis toujours en deux langues, à chaque fois, à chaque vidéo. Après, je vais juste dire lighter, ça passerait. Mais j'ai mes amis français qui nous regardent. Un briquet, les amis. Oh, le papier, le papier. All right. Whitewood Ways. Cadeau de moi-même à moi-même. Pour moi et vous. J'ai hâte de voir là, dans 5 minutes euh, s'il si euh, si va plus me buzzer que le, le Go de Tokyo Smoke qui était un Sativa à 20%, pour 20 de THC. Vraiment, vraiment l'équivalent au Whitewood Ways. En tant que THC, les deux Sativa. Le citron n'a pas disparu. Mais euh, dans mon top 5, Sativa, je me rappelle très bien euh, du Headband ben de Grail, du Blue Dream d'Aurora, du, euh, du De La Hayes, du Chocolat fondu. Le Croche vert. Le Croche vert, euh, je m'en rappelle un peu moins, je vais vous dire la vérité. j'ai eu trop d'attente je l'aime je l'aime mais le Ace va rester là le Tangerine Dream va rester là euh, produit Grail écoute euh, Grail c'est quand même 7 dollars de plus mais euh, moi j'aime beaucoup mieux le headband ben de Grail En le fumant, c'est sûr que le goût, il.. On a... Je peux plus te donner une description du goût. On va enlever le shampoing à vaisselle, ok? On va enlever ça. On va enlever le pinène. On va garder le citron. Je pense que oui. Ben, peur que oui. Ben, peur que oui, qu'il y a une petite tempête cariofilante, mais à peine, à peine. Il est citronné. Il est citronné. Euh, Va-t-il être dans mon prochain top 5, ça s'y va Il va peut-être se battre pour la cinquième position avec le croche-vert. Euh, je ne me rappelle même plus du goût du croche-vert, donc peut-être qu'il pourrait le remplacer. Mais. Il brûle vite aussi. Je pensais que peut-être, euh, vu qu'il était humide, il brûlerait moins vite. Je sais pas qu ce qui se passe, mais je trouve qu'il a quand même brûlé assez rapidement. Je ça avec Broken Coast qui, qui brûle là, à la perfection. Il est bon. Il est bon le cannabis. Il est bon. Mais... Euh, <coughs> il ne sera pas dans mon top 3 là. Euh, je regarde ma feuille ici il va peut-être déplacer le croche vert le chocolat fondu est très dispendieux 10$ de plus peut-être que le 10$ va changer mais euh, avec ton 10$ là, je te dis que le chocolat fondu tu regardes la cocotte puis euh, c'est quelque chose c'est C'est la division DNA génétique là, de Canopy un petit peu plus haut de gamme euh, DNA génétique du bon select hein? on sait c'est qui qui fait pousser ça c'est euh, High Park euh, plus précisément, Tillery. Hein, on sait qu'au début de la SQDC, on écrivait Tillery sur le site de la SQDC. Mais là, Tillery, euh, ils ont gardé leur nom, Tillery, pour leur côté médicinal. Et puis pour vraiment euh, euh, mettre une barrière entre les deux, là, séparer le médicinal et le récréatif. Mais pour euh, décrire le récréatif, ils ont dit High Park. High Park, ça va être eux, la division récréative. Et puis là, c'est pour ça qu'on voit tout le temps le Hyde Park maintenant. On ne voit plus Tilray. Petite anecdote comme ça. Tilray, euh, le, le. Au mois de. Le 12 octobre 2018, là, un an. plus un an et un mois. Euh, si tu voulais t'acheter une action de Tilray, euh, c'était 148 dollars US. 148 dollars et 30 sous US. T'achetais une action. T'étais le propriétaire. Pas propriétaire, actionnaire de Tilray. Il y a un an et un mois. OK? T'es encore en vie. C'est le fun que tu sois encore en vie en ce moment. Euh, T'es dépressif, ça va mal. Mais dis-toi que la fin du monde, elle le passé. Et on est toujours en vie. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, la fin du monde, mon gars, c'est le marché boursier. C'est vraiment effrayant, effrayant. 148 dollars un an, c'est rendu 21 piastres. Comprends tu comprends-tu? C'est fou, là. 148. T'achètes ta maison, là. 148 000. Puis là, là, un an après, là, il n'y a pas personne qui veut te donner plus que 21 000. 21 et 33 sous US. Puis t'es actionnaire de Tilric. Grail. The Purps. Euh. Il me reste encore la moitié du joint. Je pense que Sativa est plus efficace euh, que Tokyo Smoke Canopy. Le go. Je suis définitivement euh, un amateur de Indica, à la limite hybride. Mais. Euh, c'est sûr que j'aime beaucoup moins les Sativa. Euh, vraiment beaucoup moins. C'est bon, le bon goût. Bon goût. Mais mon goût final, mon goût final, c'est citronné. Tout simplement. Tout simplement. Il est bon, il est bon, il est bon, mais j'essaie de, je suis pas capable de te le mettre dans mon top 3, man. le headband, là, écoute, c'est plus cher, mais c'est quelque chose du headband, c'est quelque chose, le blue dream, j'aime tellement le goût, c'est vraiment bon du blue dream de d'Aurora, vraiment, c'est bon goût, tu comprends? Le 6' c'est trente et le Deloëze, tu sais, San Rafael, je... je fais juste penser à eux autres, je fais juste penser à San Rafael, man, c ça se peut pas, qualité-prix, San Rafael, il... il torche, il torche, man, c'est incroyable, c'est quoi je vais te dire, non, en tout cas, je suis en de mon fil d'idée. Fait que, le White Widow c'est bon avec Winman. Il euh, n'y a, le, le, a pas de goût de pinen, Ok. Euh, le cario eu c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment pas pire quand même. All right. Hey, je ne sais pas si tu restes à Montréal. Ils sont en train de faire euh, les changeurs de surco, les autoroutes. Là, c'est en train de se replacer, mon chum. C'est en train vraiment de se replacer. Puis, euh, pour ceux là, qui ne sont pas de Montréal, tout ça, je vais juste te décrire un peu le feeling que tu as quand tu montes sur la bretelle. Hein, quand que tu veux changer d'autoroute, que tu embarques sur une bretelle pour embarquer sur l'autre autoroute. Euh, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, peut-être te replacer un peu. Tu connais l'autoroute 20? Hein? Il y a deux autoroutes pour aller en Ontario. Euh, non, il y en a plus que ça. Ah, oh, come on, man. Commence pas, là. Commence pas. Euh, écoute, l'autoroute 20, tu sais, l'autoroute 20 qui va en direction là, de l'Ontario, Toronto. Euh, mais ça, c'est la 20 Est. Non, non, non. 20 Ouest. 20 Ouest. Hein? <rire> tu penses à me pogner. Euh, mais si tu prends la 20 Est pour retourner à Montréal, au centre-ville, tu prends la 20 Est, puis là, tu prends la bretelle pour aller prendre la 15 Nord, Décorie, la 15 Nord, direction Laval, qui écrivent maintenant. Mais mon homme, je te le dis, là, euh, il y a un petit peu de trafic, là, on roulait 55, 60 km/h, quand même bien. C'est smooth, là, c'est smooth, smooth, smooth. Pareil comme euh, la montagne russe euh, à rond. Euh, oh fuck, t'es manqué le bout. Euh, man, la grosse montagne russe qui est smooth. Le Goliath. Mon gars, l'autoroute, là, la bretelle pour aller sur l'autoroute 15, c'est smooth, smooth, smooth, comme le Goliath. La rampe, là, okay, est à hauteur de mes yeux, OK? La rampe est rouge. Okay? La rampe est rouge, le top, le top de la rampe, pour pas que tu tombes, là, est rouge. Puis il y a des petits poteaux, OK? Il y, y a une rampe, la rampe est rouge. Il y a des petits bords en dessous, des petits poteaux. puis sur les petits poteaux. Il y a des, écoute-moi là, il y a des, euh, des, euh, tu sais quand tu en vélo, en, en vélo, en bicyclette, tu des, euh, des réflecteurs, des réflecteurs, quand tu mets la lumière, tu des réflecteurs pour euh, t'identifier dans la nuit, tu comprends? Mais sur les rampes rouges, en dessous, il y a des petits poteaux, puis il y a des, déf des, des déflecteurs, sur chaque petit poteau. La rampe rouge est à hauteur de tes yeux, ok? Tu t'en vas à 55 km/h, pas à 110, là, ok? Tu sais, c'est pas, pas rapide, là, 55 km/h, tu comprends, tu Tu T'es deux mains sur le volant, là? T'as la rampe rouge ici, là? Tu t'en vas smooth, smooth, smooth, là? Puis là, les petites affaires, les déflecteurs, là, tu es là... Si tu ne sais pas, c'est quoi un trip de buvard là? Pas un overdose, là, Mais un bad trip de buvard là? Va-t'en là. Va-t'en là, roule à 55. Tu vois la ligne rouge ici, tu vas être comme dans le Goliath sur un trip de buvard. Cac, cac, cac, cac, cac, cac, cac, Man, tu te capotes bien raide. Ça te rentre dans les yeux. Tu freaks, le gros, là. Puis c'est smooth en même temps. là, C'est un fucking feeling, man. Si tu passes-là cinq fois par semaine, là. T'en fais des tripes de buvard, le gros, là. Tu te remettes. Faut que tu te remettes. Tu pas une la 15, tu reviens par la 13, le gros, là. Puisque deux fois dans une journée, là, tu fais une overdose. Je laisse là-dessus. C'était le White Widow A's de Dubon Select. Euh, t'as besoin d'un sativa? Prends-les, c'est un bon sativa. Donne-moi un pouce, donne-moi un pouce. On se laisse là-dessus, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!